Allez bonjour à tous j'espère que vous vous portez bien c'est votre youtubeur Biambu Junior. Alors aujourd'hui comme vous avez vu le titre c'est que faut-il fournir pour s'inscrire à l'UOB pour les nouveaux bacheliers 2020-2021. Alors laissez-moi vous dire déjà que vous pouvez vous-même vous inscrire en ligne. Voilà pourquoi euh, voilà on va dire quoi l'état a dématérialisé les plateformes pour que vous puissiez vous-même vous inscrire. Vous n'avez pas besoin de vous rendre forcément à l'UOB parce que là-bas sûrement, voilà, on va vous demander des sommes. Voilà, souvent ceux qui sont dehors des sommes qui sont beaucoup plus élevées que ce que le gouvernement nous demande. Donc vous pouvez vous faire vous faire inscrire depuis chez vous. Voilà, déjà, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous et faites le partage, faites le partage de, de vidéos, faites le partage de l'information, voilà déjà, je veux laisser le lien, pour ceux qui n'ont pas le lien pour s'inscrire, l'autre fois j'ai fait une vidéo pour dire qu'on attendait l'inscription sur la plateforme Sigor, mais jusqu'alors, je n'ai pas donc trouvé la plateforme, le lien sur la plateforme Sigor pour les inscriptions 2021, donc je vais vous laisser le lien, voilà qu'il faut pour vous inscrire à l'UOB, le bon lien, ça ne se trouve pas sur Sigor. Alors, je vais vous laisser ce lien-là. Et aussi, pour ceux qui ne pourront pas s'inscrire eux-mêmes, je vous laisserai mon numéro et je vous laisserai mon numéro RTL en dessous. Donc, pour vous, on va dire quoi, pour vous aider à vous inscrire, vous pourrez sûrement, voilà, simplement m'écrire, voilà, sur WhatsApp ou bien encore, voilà, par messagerie normale. Donc, je vous laisse le lien pour ceux qui pourront s'inscrire eux-mêmes, voilà, en bas de la vidéo. Et puis aussi, donc, je vais simplement ici vous montrer, pour ceux qui sont plus habiles, comment... Voilà, s'inscrire, quels éléments il faut, comme j'ai dit, que faut-il voilà pour s'inscrire seul? Je vais vous donner les éléments, les papiers qu'il faut, les pièces qu'il faut avoir pour vous inscrire. Donc nous allons aller, voilà, sans tarder, je vais vous montrer que faut-il. Je vais déjà vous le citer. Déjà pour vous inscrire, vous aurez besoin de votre nia, votre matricule. Donc, vous aurez besoin de votre nia, votre adresse email. Vous aurez besoin encore de déjà votre, votre argent. Donc. 35 000, sûrement avec les frais, ça fait 37 000. Pour ceux qui s'inscriront avec moi, c'est 37. Voilà, pour ceux qui voudront le faire seul à la maison, donc ils auront sûrement à dépenser les 35 000 plus leurs frais eux-mêmes. Donc il faudra déjà votre NIA, donc qui est le matricule, il vous faudra votre adresse email. Et donc, et comment faire pour avoir son NIA, son adresse email Voilà, on le verra tout de suite sur voilà le navigateur. Donc on y va tout à l'heure sur le navigateur. Ok, donc. Nous sommes ici, j'espère que vous m'écoutez bien le son, le son passe bien, donc nous sommes sur le navigateur et nous allons commencer par le NIA, comment avoir son NIA, parce que pour s'inscrire déjà, je vais d'abord mettre laisser le lien plus tard en bas, donc pour s'inscrire, c'est simple, je vais déjà vous mettre ici, vous montrer le lien, moi j'ai le lien, je vais simplement coller et vous montrer. Donc ça c'est le lien pour s'inscrire ça c'est un élève que j'avais déjà voilà j'avais déjà commencé à son inscription voilà ici nous sommes donc sur la plateforme là vous voyez ça c'est un élève qui s'est fait qui commençait sa procédure d'inscription mais à cause de voilà le paiement il n'a pas pu y terminer donc ça c'est le site pour ceux qui voudront s'inscrire par exemple l'inscription 2021-2022 voilà donc, vous viendrez ici. Pour avoir ici, on vous demande votre matricule. Vous voyez ici, l'élève, il a d'abord mis son matricule avant qu'on ne trouve toutes ces informations. Donc, la première chose qu'on va vous demander, c'est votre matricule. Le numéro matricule, c'est ce qu'on appelle le NIA. Comment vous allez avoir ça Pour avoir le, le NIA, vous venez sur Sigor. Sur Sigor vous allez avoir, vous devriez avoir vous-même votre... Euh, voilà, vous devriez avoir votre... Euh, connaître votre numéro de bac, votre adresse de naissance pour entrer dans votre compte... Voilà Sigor. donc on va aller ici, je vais vous montrer comment, vous prendre le, le NIA. Donc vous venez ici, on va aller un peu plus vite, donc je mets des informations pour vous montrer, donc pour entrer, prendre le NIA, qu'on appelle le NIA, votre matricule, vous entrez dans votre compte Sigor. voilà, je vais, je vais vous montrer l'exemple avec un donc vous faites ça, on va mettre nom ici, et vous entrez là, son année, vous mettrez votre année de naissance, pour ceux qui sont nés, voilà, et ensuite vous mettez votre numéro de bac. Votre numéro de bac, on verra. ok. Bon, j'ai un peu trompé sur la date de licence, d'accord. Donc, ici, je viens, je n'ai le 8, ça c'est pour le Ça c'est pour la personne. Chacun connaît son année de licence, donc ok. Là, c'est bon. Maintenant, votre matricule, votre matricule est au tout début. Numéro du bac, année du bac et votre NIA, votre NIA, c'est là. Ici, vous copiez à partir d'ici et vous copiez, vous collez. Ensuite, vous viendrez ici, vous viendrez dans le site. Voilà, le site qu'on vous demande votre inscription. Vous viendrez simplement ici et vous commencerez simplement à remplir des informations pour s'inscrire pour la personne. Je ne peux pas pour le moment. Voilà, parce que j'ai arrêté son inscription. Donc, je vais revenir par exemple au côté. Je vais revenir là par exemple. Vous voyez le site ici, on lui demande l'adresse email et le mot de passe. Ça, c'est pour ceux qui veulent maintenant continuer. Mais sinon, vous devez d'abord commencer par votre matricule et ensuite mettre le compte à jour par exemple. Je vais mettre le compte à jour, il faut confirmer. Je vais confirmer pour vous montrer l'exemple. Après, on me demande ici l'adresse mat... email. Donc, vous fournissez d'abord votre. Matricule, vous allez voir toutes vos informations. Après, vous mettez votre adresse email. Après l'adresse email, maintenant, vous devriez faire les paiements par RTL Monnaie. Donc, ceux qui voudront que je les aide à s'inscrire, voilà, ils pourront simplement m'écrire. Je laisserai mon numéro de téléphone et le lien. Voilà, donc je laisserai le lien pour ceux qui ne pourront pas s'inscrire et pour ceux qui pourront s'inscrire. La suite, c'est euh, payer par RTL Monnaie. Voilà. Et le reste et tout le reste. Donc, pour un plus grand exemple, je prendrai l'exemple voilà d'un étudiant quand je quand on fera une vraie transaction. Mais déjà je vous laissez le lien en bas pour vous permettre de on va dire quoi de pouvoir vous inscrire. Donc j'espère que cette vidéo vous a informé, vous a aidé, surtout vous montrer là où il faut parce que le lien ne se trouve pas sur Sigor. Donc je vous laisse cette vidéo là et n'oubliez pas n'oubliez pas abonnez-vous laissez vos commentaires il faut toujours laisser des commentaires et s'abonner partager surtout la vidéo pour certains et vraiment portez vous bien j'espère que cette information vous a aidé merci